bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de menthe poivrée menta piperita voilà son nom latin alors bon voilà c'est la menthe poivrée donc elle sent l'after hein, elle nous met de suite en confiance on adore ça a ce côté un petit peu sucré et pourtant vous allez voir qu'elle a sa place dans le top des huiles essentielles que je qualifierais d'urgence mais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec elle. Alors tout d'abord notre petite histoire, comme j'aime bien le faire, la menthe elle est connue depuis l'antiquité, les égyptiens, les gréco-romains, euh, ils la connaissaient, enfin, ils connaissaient la menthe, pas forcément la menthe poivrée parce qu'il y a énormément de variétés, mais ils connaissaient la menthe, ils l'utilisaient, donc ils utilisaient déjà différentes espèces de menthe, et c'est que euh, vers 1700 qu'on découvre la menthe poivrée en Angleterre, alors elle est très vite considérée comme une plante digestive, et en France du coup on l'appelait menthe anglaise, puisqu'elle venait d'Angleterre. La culture s'est répandue, s'est développée dans le monde entier et petit à petit, l'huile essentielle de menthe poivrée euh, est arrivée. Elle est fabriquée donc à partir de ses feuilles distillées euh, dans de la vapeur d'eau. En France, on cultive la menthe poivrée euh, principalement pour faire donc de l'huile essentielle, mais aussi pour tout ce qui est arôme, donc pour parfumer euh, tout ce qui est chewing-gum, dentifrice, etc. etc. Les quatre principaux euh, producteurs d'huile essentielle de menthe poivrée, euh, ils sont en Inde, en Italie, en Argentine et en Australie parce qu'en fait la menthe poivrée, enfin en tout cas la menthe est une plante qui adore le soleil donc on les retrouve vraiment dans des endroits où on a énormément de soleil. On la récolte généralement quand elle est à peu près à 10% de, de sa floraison mais sa composition en fait varie énormément en fonction du climat et en fonction de la date de la récolte. Donc c'est vrai que vous allez trouver sûrement des, euh, des pourcentages différents selon euh, le climat et la date de la récolte. Cette huile essentielle, elle est principalement composée de menthol, évidemment, mais aussi de cétones qui sont neurotoxiques et abortives. Alors c'est là que les ennuis commencent. Les cétones neurotoxiques en cas de surdosage, bien, elles peuvent provoquer des vomissements, des malaises, des convulsions, des spasmes, et même bien pire. Et le fait que les cétones soient abortives, et non pas abortives, le bon mot c'est abortives, euh, ben vous comprenez pourquoi l'huile essentielle de menthe poivrée est interdite aux femmes enceintes, quel que soit le mois où elles en sont interdites. Mais, alors Par contre, ne fuyez pas, parce que là je fais un tableau assez noir. Euh, si vous savez doser la mangue poivrée, elle est précieuse. Elle est vraiment, comme je dire, en cas d'urgence, on peut s'en servir. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir, mais il faut vraiment faire attention au dosage. Avant de, penser, de passer à ses propriétés, on va être très clair sur le fait qu'on interdit aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants de moins de 8 ans, aux personnes épileptiques, et euh, on n'en met pas non plus euh, dans le bain, même diluée, parce que euh, même si elle est très bien supportée par la peau, les muqueuses, elles, elles vont pas du tout aimer, ça, ça va brûler, c'est vraiment, vraiment pas la bonne idée du tout, vous abandonnez cette idée. Donc même si vous êtes en bonne santé, c'est une huile essentielle à utiliser avec parcimonie en cas d'urgence, en très petite quantité, c'est-à-dire pas plus de une ou deux gouttes par jour et pendant pas plus de 3-4 jours. Et si c'est en voie cutanée, que sur une petite surface, pas de massage sur tout le corps. Voilà, ça c'est vraiment les précautions à prendre avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous pouvez l'utiliser partout toutes les voies en olfaction c'est chouette vraiment vous prenez le, le flacon vous sentez elle a cette belle odeur vous risquez rien c'est vraiment bien on verra pourquoi ça sert tout à l'heure euh, en diffusion quand vous le mettez dans des appareils qui diffusent c'est pas idéal puisque ça va diffuser les cétones donc ça c'est pas idéal en voie oral oui, alors là c'est une goutte sur de la mie de pain, dans du miel ou directement sur la langue euh, et elle est très très réputée pour ça et en voie cutanée, oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, sur une petite zone. Alors maintenant, on va voir de plus près quelles sont ses propriétés. L'amande poivrée, elle est réputée pour ses vertus digestives, on en a parlé tout à l'heure, ils avaient déjà trouvé ses vertus digestives dès l'Antiquité. Euh, en cas de ballonnement, de nausées, de problèmes de digestion, c'est dans ces cas là que vous pouvez l'utiliser en voie orale et vous ne risquez absolument rien si vous respectez maximum de gouttes par jour pendant pas plus de trois jours en fait dès que vous avez une petite gêne un petit ballonnement vous prenez une goutte normalement sur un jour c'est le côté urgence donc en, en un jour ou en une prise ça passe en olfaction, avec son odeur rafraîchissante, elle sera parfaite en cas de, de coups de mou, de malaise, euh, pour combattre le mal des transports. Donc voilà, vous lavez avec vous, vous conduisez, vous vous sentez un petit peu fatigué, elle, elle redonne un petit peu du peps. Et en voie cutanée, elle est réputée pour son côté rafraîchissant, en massage des tempes en cas de migraine ou de vertige. Là, vous mettez une goutte sur le doigt, pour les deux tempes, ça suffit, hein, et vous massez vos tempes. Par contre, moi, personnellement, pour m'en être servie en cas de migraine, je peux vous dire que la première sensation, pourtant elle est réputée pour être vraiment rafraîchissante, eh ben, moi, et si je ne suis pas la seule personne, ça me fait vraiment comme une brûlure. Je pense que c'est le froid qui est tellement froid que ça brûle. Donc la sensation de fraîcheur, elle arrive mais quelques minutes après. Donc sur le moment, vraiment, il en faut qu'un tout petit peu sur les tempes. Et là, ça ça va avoir ce côté rafraîchissant, mais quelques minutes après. Donc on comprend pourquoi on ne se sert pas de cette huile dans le bain. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça brûle. Hein. Vous risquez de faire des bons. Et en massage donc sur petites zones comme les tempes, euh, mais comme elle est euh, antalgique, son effet, euh, son effet euh, froid euh, va endormir la douleur, donc elle est top aussi si vous vous cognez le coude, si vous cognez le doigt du pied, euh, un petit truc comme ça, vous mettez, euh, vous mettez cette huile, cette huile qui peut c'est une goutte, ça peut être pure parce qu'elle, est très bien tolérée par la peau. Euh, voilà donc pour les petits bobos d'urgence, ces petites choses comme ça. On la préconise aussi en cas d'arthrose euh, d'entorse, mélangée à d'autres huiles essentielles, elle fera aussi euh, son, son job maintenant. Voilà, quand c'est des, des zones un petit peu plus larges, euh, elle est à connaître, mais c'est peut-être pas là qu'on va s'en servir le mieux. En voie cutanée, elle est aussi réputée pour lutter contre l'hypertension, l'hypotension, pardon l'hypotension. Et là, c'est son côté booster et pour les problèmes cardiaques puisqu'elle est cardiotonique. Donc, dans les planches de Sophie, vous la retrouvez pour donc euh, le cœur, un massage sur le cœur, l'hypotension. Mais voilà, là, on, on la mélange avec d'autres. Donc, les migraines, les vertiges, la euh, c'est la petite goutte sur les tempes et tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, problème de musculaire et évidemment tout ce qui est digestif donc vous voyez qu'en cas de problème digestif soudain en cas de migraine de coup de fatigue de choc elle est tout de même très pratique donc ne la jugez pas trop sévèrement euh, Vu ce que je vous ai dit au tout début, euh, voilà, elle n'est pas, à, elle est pas à, à proscrire, elle est vraiment, elle est intéressante, mais il ne faut vraiment pas la surdoser, mais vraiment pas, parce que vous pouvez avoir des problèmes. Donc euh, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, euh, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à aimer, commenter, euh, partager euh, pour faire voyager les planches de Sophie, et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie, ciao